6 millions Bravo, de passer le Cap des 6 millions wow. Cap 48, c'est avant tout une grande aventure humaine, qui réunit des donateurs, des entreprises et plus de 15 000 bénévoles. Si toutes ces personnes s'associent à notre opération, c'est parce que les besoins sur le terrain du handicap et de l'aide à la jeunesse restent importants. La campagne 2018 nous a permis de récolter plus de 6 millions d'euros. Grâce à cette somme, 87 projets peuvent être financés dans le secteur du handicap, en Fédération Wallonie-Bruxelles et en communauté germanophone. L'accueil et le bien-être des personnes handicapées de grande dépendance restent un axe central pour Cap 48. 25 des financements sont en faveur de ce type de projet qui concerne aussi les personnes autistes. La mobilité est également au centre des préoccupations, particulièrement en cette période de transition écologique. C'est pourquoi CAP48 finance des véhicules adaptés correspondant aux nouvelles normes environnementales. Toujours dans cette volonté d'une meilleure inclusion des personnes porteuses de handicap dans notre société, deux enjeux majeurs apparaissent dans la stratégie de financement. L'apprentissage de la vie en autonomie et la création de logements adaptés. Et enfin, grâce à la récolte de dons 2018, de nombreuses associations en faveur des personnes malvoyantes et malentendantes vont pouvoir poursuivre leurs actions. Mais ce n'est pas tout, car parallèlement au handicap, Cap 48 finance également le secteur de l'aide à la jeunesse depuis plus de 60 ans. Grâce aux dons, 26 projets ont vu leur demande de financement acceptée. Ces associations pourront ainsi renforcer leur travail d'accueil et de prévention auprès de nombreux jeunes en difficulté. Mais agir, c'est aussi innover. Avec par exemple l'app 48 qui offre la possibilité aux associations de lancer un appel aux dons via le crowdfunding et de bénéficier d'un financement supplémentaire pour permettre à leurs idées innovantes de voir le jour. 54 projets ont pu en bénéficier cette année. Et enfin, CAP48, c'est aussi quelques grands projets. École pour tous a pour objectif de promouvoir l'inclusion d'élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire grâce à des travaux d'accessibilité dans les écoles et à la création d'un projet pilote. Un projet qui consiste à créer des classes d'enseignement spécialisées pour des élèves porteurs d'autisme ou de handicap mental au sein de l'enseignement ordinaire. Le projet de recherche médicale sur la polyarthrite en faveur des enfants et des jeunes adultes dont l'objectif est de faciliter un diagnostic précoce et une prise en charge rapide et adéquate des patients. Et enfin, le projet Cap sur le sport, qui donne à chaque patient hospitalisé dans un centre de réadaptation l'occasion de pratiquer une activité sportive encadrée par des équipes spécialisées avec du matériel de qualité. L'apport de CAP48 reste significatif pour la réussite de chaque projet et il n'est possible que grâce à votre confiance, votre soutien et votre générosité.